l'année de publication, son sujet et s'il s'agit d'un article, le titre de la revue, le volume, le numéro et les pages où se trouve cet article. Certaines bases de données sont spécialisées dans une discipline. Dans le cas d'une base de données spécialisée en criminologie, ça signifie par exemple que les responsables de la base ont identifié un ensemble de revues susceptibles d'intéresser les criminologues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 Les bases de données spécialisées en criminologie qui sont disponibles à l'Université de Montréal se trouvent sous l'onglet « Trouver des articles » du Guide de recherche en criminologie. NCJRS et Criminal Justice Abstracts sont des bases de données dédiées spécifiquement à la criminologie et à la justice criminelle. Elles dépouillent principalement des revues scientifiques, mais aussi des rapports, des livres ou des chapitres de livres qui sont d'intérêt pour les criminologues. Quant à Sociological Abstracts, elle se spécialise en sociologie et propose des contenus très pertinents pour certains sujets criminologiques. Retenez que ces trois bases de données sont les meilleurs outils qui sont à votre disposition pour trouver des articles scientifiques en criminologie. Puisqu'elles couvrent presque uniquement des contenus anglophones, il est essentiel que vous les interrogiez en anglais.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 les bases de données anglophones spécialisées dont nous disposons pour repérer la littérature scientifique sont beaucoup plus performantes que les outils multidisciplinaires disponibles pour chercher de la littérature en français. Certains sujets de recherche en criminologie peuvent nécessiter que vous consultiez d'autres ressources. La section « Autres bases de données spécialisées » donne un accès rapide à certaines bases qui traitent de sujets susceptibles de vous intéresser tels que l'actualité, les peuples autochtones, les méthodes de recherche et la psychologie. Par ailleurs, n'oubliez pas que certains sujets criminologiques sont aussi abordés par d'autres disciplines. Par exemple, la violence à l'école est un sujet qui intéresse le monde de l'éducation, la personnalité criminelle est étudiée par les psychologues et le blanchiment d'argent est un sujet de préoccupation en sciences économiques.